Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, je vais vous montrer un nid de front asiatique, piqûre sur client. La client s'est fait piquer. Je vais vous montrer ça de suite. Et c'est impressionnant. Donc, un petit compteur d'eau, enfin un compteur d'eau, un moteur d'eau, et avec piqûre, je vous montre ça de suite. Vous allez voir, on arrive dans le jardin. Alors, on va faire attention parce qu'ils sont très énervés, apparemment. Donc, je fais le tour de l'arbre ici vous avez la pompe de l'eau et ici là il y a un moteur dans le petit tonneau en fer avec le tuyau jaune qui rentre à l'intérieur et en fait les frelons rentrent là vous voyez la petite raquette la cliente a essayé de tuer avec la petite raquette il faut jamais faire ça jamais faire ça allez je m'habille et je vous montre ça il fait 36 degrés j'ai la combi, imaginez, on rajoute 10 degrés de plus. Mais bon, il faut le faire, il faut aider les gens. La dame, elle a été obligée de couper l'électricité de sa maison parce que elle pouvait pas re-éteindre la pompe. Donc elle a plus de jus depuis deux heures. Donc je suis venu en urgence pour faire ça. Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va aller voir ça depuis près, on va aller faire encore un petit combat sous la chaleur. Je le répète, faites attention les confrères, quand vous avez la combinaison, ne pas perdre connaissance parce qu'il fait très chaud dedans. Évitez de la garder trop longtemps, surtout quand c'est en plein soleil. Allez, je vous montre ça, je vous montre d'où ils arrivent. Je vais poser la poudreuse, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. En fait les frelons arrivent de là-dessous. Vous voyez c'est un tourneau en fait, qui sont servis pour protéger la pompe. Dessous. Donc à la limite. On peut essayer de tuer avec ça. Ouais. Donc, c'est carrément impossible de se faire attaquer. Bon, J'ai déjà des attaques sur la GoPro, même sur moi, regardez. Je vais essayer de voir si je peux lever ce tonneau. Donc je vais poser ça là pour l'instant. ça voilà ce que je vous disais le moteur et le nid est juste là on a l'entrée principale en bas oh, on va envoyer un petit à cause Là, le nid là l'envers mais on voit bien on voit bien la, le nombre de galettes et tous les frelons qui vont sortir Donc on peut essayer toujours avec ça hein. mais bon c'est pas facile hein. on, en a pour, on en a pour des heures hein. Vous voyez les frelons ils reviennent en face fait de dessous, il faut que je remette le nid en place. Je vais remettre la caissette en place, les frelons retouchent le nid tranquillement, pour se fasse voir. et la cliente demain elle pourra rallumer sa pompe. Voilà, grosse attaque encore, le nid est de la taille d'un ballon, de, on va dire de, de handball, un peu plus gros ballon entre handball et le foot. Mais encore un emplacement très dangereux avec piqûres sur le client. Et n'utilisez pas les raquettes pour détruire un nid. Allez, je plie tout ça et je, je reprends de suite. Bon voilà les Dédé, la vidéo est terminée. Du coup j'ai éteint la pompe puisqu'elle avait coupé le jus de la maison pour éviter que l'eau s'arrête de couler hein, Parce qu'elle a pas pu éteindre la pompe à cause des piqûres Donc là j'ai éteint la pompe La dame peut remettre l'électricité dans la maison Il fait chaud Regardez ouais. le t-shirt comment il est trappe. Voilà, je suis resté quoi Un quart d'heure Un quart d'heure dans la combi Voilà, à 35 degrés, 36 degrés Bah dans la combi il fait 45 hein. Au moins Voilà donc un petit like pour ça, pour la chaleur, pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous savez que j'adore ça les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt les DD et je vous fais plein de gros bisous. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah